Bonjour, c'est Emma de Kosamui. Bonjour, le reste du monde. Le dimanche, avec un petit groupe de résidents, je participe à des randonnées sur les collines de Kosamui. Nous sommes un petit groupe d'environ 15 à 20 personnes et nous parcourons entre 8 et 15 kilomètres il s'agit de personnes issues du monde entier alors c'est très agréable parce qu'on rencontre des nouvelles personnes et aussi on a l'occasion de parler anglais Alors je vous propose de me suivre c'est parti Alors c'est parti Voilà le petit groupe est en train de se former euh, au départ des hauteurs de Natone on est ici à euh, un des points culminants et... d'ici on distingue euh... Les Five Islands, et également derrière le continent, on est sur la baie de Nathan. Le gros bâtiment avec le toit vert, c'est la gare routière et tout à fait au fond, c'est l'hôpital de Nathan. Voilà, un des grands plaisirs des randonnées, c'est de pouvoir s'arrêter dans des lieux comme ça. Et de souligner si on a envie ou si on a le temps. Nous allons poursuivre par cette jolie route qui est bordée de cocotiers. Voilà, il y a des passages comme celui-ci, un peu plus hasardeux, ça rend la randonnée un peu plus aventurière Là-bas il là, y a un petit chemin qui grimpe pas mal C'est <laughs> Voilà la randonnée d'aujourd'hui c'est vraiment très agréable parce qu'on alterne les routes et les chemins, les dénivelés positifs ou négatifs. Vraiment en alternance. Et on a euh, une visibilité parfaite. Une belle lumière. Et ça blague, ça blague dans mon dos. British first, then Thai people, American, French. environ midi, ça continue de monter, on a tous tendance à s'arrêter davantage sur cette partie là, mais les paysages et les vues ça nous donnent vraiment envie de continuer. Après seulement quelques centaines de mètres, on a changé de baie, on est passé de, du nord à l'ouest. Ici, on, on revient sur la baie de naton et les panneaux là-bas au fond. Et au fond, on voit le Antong Marine Park. Où très clair, la luminosité est vraiment parfaite aujourd'hui. ce sont des fruits du dragon qui sont exposés à ce rocher ils vont s'agripper et donner le meilleur de leur production grâce à cette implantation en plein soleil voilà la randonnée est maintenant terminée je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais publier désormais un, nouvel, un nouveau format de, de contenu. Si vous êtes intéressé par la découverte de cette île en tant que résident ou en tant que touriste, parce que j'aime beaucoup partager mes adresses secrètes, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous parlerai à une autre occasion de la villa que je loue, qui se trouve ici en contrebas, Bansawadi Villa, et également de mon environnement et de ma vie au quotidien. Merci encore de m'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver. Bye-bye.